Vidéo est pour toi mais avant abonne toi et like la vidéo ton enfant te rend folle dingue parce qu'il t'écoute pas il fait très de bêtises il n'en fait qu'à sa tête ne bouge pas je vais partager avec toi une stratégie incroyable que j'ai testé moi même qui m'a permis d'avoir de meilleurs rapports avec mon enfant et surtout moins de conflits tout en faisant Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui rally avait pour habitude de faire ses devoirs dans le salon, sur la table du salon, en sachant qu'il avait sa chambre avec son bureau. Mais non, il préférait le faire au salon. Donc je rentrais le soir fatiguée, je n'avais pas d'espace pour moi. Parce que sur la table salle à manger, il y avait ses feutres, ses crayons, ses stylos, les, euh, les, les, euh, les trucs de gomme, là. je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, bref, je rentrais, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai commencé à lui demander gentiment, dans un premier temps, d'aller faire ses devoirs dans sa chambre. Après, je l'ai ordonné, après je l'ai crié, après j'ai menacé, après j'ai euh, fait du chantage, après j'ai proposé des cadeaux, rien n'y faisait. Mais à l'époque, je n'étais pas consciente qu'en fait, on était sur deux ondes complètement différentes, un peu comme une station de radio, que lui était sur Hit Radio et que moi, j'étais sur Shed FM. Mais... On n'arrêtait pas d'avoir des conflits, on n'arrêtait pas, pas d'avoir vraiment des, des, des relations un petit peu conflictuelles parce qu'il n'écoutait pas ce que je voulais qu'il fasse. En sachant que c'était pour son bien et qu'un espace pour un enfant, euh, pour les devoirs, ça crée aussi un ancrage important. Mais, et il y a mais, quand je suis devenue coach, j'ai appris à communiquer mieux avec mon fils parce que j'aimerais que vous sachiez la chose suivante. Une action, nécessite une, enfin, une action génère une réaction. Donc, mes actions généraient la réaction de mon fils. Il ne m'écoutait pas, il restait dans le salon. Donc, j'ai changé mes actions. Et je vais partager avec vous le secret ultime que j'ai fait avec Rally et qui a super bien marché avec lui, à date. Si ça a marché avec mon fils, je peux te garantir que ça peut marcher aussi avec ta fille ou ton fils. Un jour, donc, je prends mon fils Rali et je lui demande de s'installer avec moi et je lui rappelle un voyage qu'on avait fait en Turquie magnifique. Et je lui dis « Rali, est-ce que tu te souviens de notre séjour en Turquie enfin, ?»« ah ouais, maman, c'était super, c'était génial. » Je dis « Mais tu te rappelles qu'un soir, tu es sortie de l'eau très, très tard, vers 20h30 » Il m'a dit « Ah oui, je me rappelle. » Et je t'avais demandé de te doucher. Tu m'as dit « Non, maman, je ne vais pas me doucher, c'est les vacances. » les vacances, je suis censé faire ce que je veux J'ai dit oui, c'est vrai, tu as raison, Et ben, tu sais quoi Ne te touche pas. Et c'est exactement ce qu'il a fait, il ne s'est pas douché. Et donc je lui ai dit, mais rappelle-moi chérie, ce soir-là tu t'étais pas douché, comment tu t'es réveillé Oh maman, ne me rappelle pas cette nuit, c'était horrible maman. J'avais le sel qui me grattait tout le corps, j'avais le sable qui faisait rrrr, dans les draps, horrible. D'ailleurs, plus jamais, plus jamais je me euh, dormirais sans prendre ma douche. Et là-dessus, je rebondis calmement en lui disant, tu sais chérie, quand je te vois faire tes devoirs au salon et quand je rentre après une journée longue et temps de travail et que je ne trouve pas un espace propre où je peux moi-même en profiter, et eh bien je me sens un petit peu comme ça. Il me fait oh, Quoi Maman, c'est vrai Mais il fallait me le dire. Et moi intérieurement j'avais envie de dire, mais j'ai pas arrêté de te le dire, ça fait deux mois. Et je suis allée dans « Oui, chérie, oui, oui, ben voilà, c'est exactement ce que ça me fait. » Et aujourd'hui, franchement, j'adorerais que tu puisses faire tes devoirs dans ta chambre, sur ton bureau. Je me dis, Mais maman, il n'y a pas de problème, il fallait me le dire plus tôt. » Voilà comment trouver la porte d'entrée de son enfant. Un, améliore la communication. Deux, permet de faire arri arriver son enfant en termes d'éducation là où vous voulez, sans conflit avec beaucoup de complicité et surtout euh, beaucoup d'efficacité. Je ne te demande pas de me croire, je te demande de le faire, de le tester. Et une fois que tu l'auras testé, je te demande une seule chose, laisse-moi en commentaire comment cette stratégie a complètement changé les relations avec ton enfant de, et qui sont passées de relations difficiles à relations beaucoup plus paisibles. C'était Nahid chaîne, celle qui est là pour libérer ton potentiel.